Bonjour Alors, on va voir la mode homme automne-hiver 2021-2022. Ça va être top bah Déjà, vous pouvez regarder ce que je porte. On est quand même sur des formes bon, assez épaisses sur celle-ci. Je m'approche un peu, mais surtout beaucoup plus haute que ce qu'on pouvait avoir avant. Ensuite, on va avoir des formes pilotes. Formes pilote que l'on peut faire également en doré. Le doré revient beaucoup, beaucoup à la mode, mais donc on est et encore et toujours sur des grandes formes. On peut également avoir ces formes pilotes sous forme de monture plastique un petit peu plus épaisse. C'est top, c'est pas mal, c'est joli, c'est chouette. Les formes rondes avec un peu de couleur aussi, même chez les hommes, on fait de la couleur on n'hésite pas, on, on prend, bon là c'est assez sobre, on est sur un bleu euh, translucide, toutes les couleurs un petit peu pastel sont vraiment énormément d'actualité, il ne faut pas hésiter, alors on appelle ça rond, mais forme, ça s'appelle exactement une forme pantos, et vraiment c'est très sympa, et ça permet aussi de faire des super gains d'épaisseur, notamment quand on a des fortes corrections. On peut également faire ces formes rondes en monture métal, sympa aussi hein Toc toc. Ouais, c'est chouette ça. Et ouais, on a aussi des formes plus traditionnelles, on va dire, mais on remarque qu'il y a quand même toujours de la hauteur. Là, j'ai fait exprès, j'ai pris une monture dorée chez les hommes. On fait aussi beaucoup beaucoup de doré. Et voilà. Et eh ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais quand même remettre mes lunettes. Je vous verrai mieux. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, ça serait sympa et ça fait toujours plaisir. Euh, de se sentir, enfin, euh, que voilà, que ça vous a plu. Allez, à très bientôt chez Atolaïstre. Au revoir.